Alors t'es nouveau, bienvenue pour ce tour incroyable Reste très loin et ta vie sera agréable Certains secrets secret rester Arrête de toquer ça ma ta oh, Je trouverai, je te sortirai d'ici Tant que tu vois, peu importe où je regarde, j'ai laissé des choses pour toi Ma maison n'est pas un endroit pour laisser à moi Je sais que t'es nouveau ici, si tu peux penser avant t'approcher Je suis plus malin que n'importe quel voisin Je oh, ce que tu fais, non, dans ma maison, parce que tu ne souris, tu n'as pas le même son. Mais pas débile. Bonjour, je suis voisin. Au revoir, je verrai demain. C'est en gros pas pour toi. T'as regardé ça, mon accord. Bonjour, t'es en danger. Tu ne peux toujours rien changer. Tu peux penser que je suis le cap que souhaite ta vie détestable. Et je vais bon, t'expliquer clairement, je suis ton voisin. Maintenant, pas tant. Où es-tu maintenant Jouons à cache-cache. Je trouverai toujours, maintenant, battre Tu nuis en pour mes plans, maintenant, battre Maintenant, va Ma maison est grande, elle fait deux mille pieds de haut Ça ne te donne pas le droit de me prendre le haut Je me tiens à l'écart Donc y'a pas de raison pour que tu dis qu Il y a quelque chose caché dans ma maison Donc tu vois, je suis plus que tu as dû en avoir Ta curiosité te mènera au dévoir. J'ai toujours aimé, c'est que quelqu'un me fasse désespérer Maintenant, va-t'en, t'imploses ma ou tu vas voir Fais pas exploser, non pas dans ma maison Parce que tu me souris, tu n'as pas le même son Mais pas débile Bonjour, je suis ton voisin, au revoir, je te verrai demain Cet endroit n'est pas pour toi, la regarder, ça m'en mon accord Bonjour, es en danger, tu ne peux toujours rien changer Tu peux penser que je suis le diable, que je souhaite ta vie détestable Je moi t'expliquer clairement, je suis ton voisin, maintenant va-t'en où es-tu maintenant Joue un cache-cache Je voudrais toujours un maintenant, pas tant Une en pour mes plans, maintenant, pas tant Tu penses que je ne sais pas où tu es mon gars Tu ne penses pas que je sais J'ai des caméras partout qui regardent Tu ferais bien d'écouter, je vais très bien, à la raison T'as entendu Sois gentil avec ton voisin Ou lis un livre, autre chose La la la la, reste, reste loin. loin, oui très loin la la la, la Saut ta tête les nuages, la la la la, la tu t'approches de la peau, tu ne peux pas savoir, classes ne va pas dans la terre si lentement Alors tu l'as trouvé, est-ce que t'es heureux Espèce de sale petit ange. Je t'ai dit de pas regarder T'as peur Je t'ai dit de rester à l'écart Va chez moi Bonjour, je suis ton voisin Au revoir, je te verrai demain C'est tendre, on pas pour toi d'a regarder c'est mon accord Bonjour, t'es en danger Tu ne peux toujours rien changer Tu peux penser que je suis le diable Que je souhaite ta vie de tes clairement Je suis ton voisin Maintenant, va-t'en Où es-tu maintenant Jouons à cache-cache Je te trouverai toujours Maintenant, va-t'en Tu es sans nuisance pour mes plans N'en va-t-on Tu nuisons pour mes plans, sors de ma maison